Euh, je vais juste dire hein, donc une petite présentation de, de, de Pierre. Euh, euh, donc je suis déjà euh, vraiment très très content que, que Pierre euh, ouvre cette, euh, cette étape, cette manifestation. Donc euh, Pierre est ici euh, non pas seulement en tant que chercheur, euh, mais aussi en tant qu'ami qui nous a accompagné depuis le début, hein, qui était avec nous depuis, il connaît très bien le projet Houdoud. Euh, Qui l'a soutenu donc euh, depuis depuis le départ et, euh, et je suis d'autant plus content que, que voilà euh, que Pierre s'inscrit donc euh, vraiment <rire> à fond dans cette démarche de la recherche que Driss a évoqué de la recherche création parce que il est alors, Pierre Kacuchewski est, est, est, est maître de conférence donc à l'université ici hein, Bordeaux Montaigne où il enseigne dans le département des arts du spectacle et il est en même temps donc, directeur du service culturel de bordeaux Montaigne. Donc ça démontre aussi son implication, sa double implication aussi bien dans la recherche que dans euh, euh, le domaine euh, le domaine des arts il, il est aussi euh, artiste aussi puisque <rire> puisque bon euh, oui parce qu'il a monté il a joué dans des pièces il a monté des pièces de théâtre euh, etc donc il est vraiment voilà dans cette s'inscrit dans, dans, bien dans cette démarche hein, que, que que nous voulons hein, il est entre ces deux frontières et euh, il va nous parler bien sûr euh, voilà euh, alors ceux qui connaissent les travaux de Pierre donc il a beaucoup travaillé sur la notion de représentation donc, euh, et, et, et moi personnellement, euh, c'est grâce, grâce à lui que j'ai découvert Florence Dupont hein, qui, a, qui est intervenue dans l'étape de rabat de Houdoud qui a fait une intervention. Donc, et, et je crois que ça va être une sorte de continuité parce qu'elle a développé des choses qu'on va peut-être peut-être pas <rire> on va découvrir. En tout cas, bon, merci beaucoup, Pierre, d'être euh, voilà euh, d'accepter d'ouvrir cette, cette manifestation et je te cède. Très rapidement la parole pour euh, que tu nous entretiennes de ce, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, le titre est assez intrigant donc, et si le théâtre ne représentait rien. Merci. Quoi Merci Omar. Ben, J'espère que je ne vais pas être trop redondant pour les personnes qui ont, je ne pensais pas c'était Florence Dupont, mais c'est toi qui l'as cité, donc, euh... <rire> mais vous avez sans doute retrouver des choses. Je remercie aussi Driss et tout ce que tu viens de dire, parce que j'adhère à 150 000 sur ces endroits de recherche où on peut encore un peu respirer. Donc je voulais aussi vous souhaiter tous et toutes la bienvenue à l'Université Bordeaux-Montaigne que je représente un peu ici, euh, finalement, comme tu viens de le rappeler. Et on peut encore avoir euh, des espaces comme celui-ci pour prendre son temps et ne pas être forcément dans l'efficacité j'espère que je ne serai pas trop efficace. Je ne sais, euh, sais pas si ça va être une parole éclairante. Mais en tous les cas, je vous remercie tous les deux de m'avoir invité euh, à ouvrir euh, ces journées. Je m'excuse aussi pour deux choses. Donc la première, je n'ai pas fait de diaporama parce que je n'ai pas eu le temps. J'ai quand même quelques citations, etc. C'est des noms si vous n'arrivez pas à tout noter. Ou je pourrais faire un diaporama après, vous l'envoyer, mais même... Euh, Demain, ce soir non, mais demain peut-être. Enfin voilà. Et deuxième chose, je ne vais pas pouvoir être présent euh, les quatre jours en entier parce que voilà, par mes autres activités, euh, ça va être un peu compliqué, mais je serai là euh, un maximum. Et donc je vais commencer parce que sinon je vais déborder. Donc j'ai la tâche d'ouvrir ces quatre journées de séminaire autour de la question de la représentation. C'est vraiment, je le répète, un grand plaisir et un grand intérêt pour moi puisque cette problématique question, malgré l'éclectisme de mes objets de recherche dont je vais vous, vous entretenir aujourd'hui, donc cette problématique, elle en constitue le fil conducteur le plus important, ce qui rassemble tous ces objets de recherche, et ce qui parfois, j'avoue, tourne à l'obsession. Bon, il n'y a que deux étudiants et étudiantes à moi, mais voilà, ils n'en peuvent plus de la question de la représentation. Alors mes recherches, elles portent en effet à la fois sur les spectacles de l'Antiquité grecque et romaine. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai fait il y a 15 ans maintenant une thèse sous la direction de Florence Dupont, ce qui marque à vie. Vous allez le voir. Et notamment sur l'Antiquité, j'ai travaillé sur les personnages de fantômes dans les textes qui nous sont parvenus des tragédies euh, grecques et romaines. Et j'ai étendu aux personnages de fantômes du théâtre de la deuxième moitié du XXe siècle, et aussi euh, maintenant du 21e siècle. J'ai travaillé sur le théâtre de Pierre Pasolini. Alors, je ne fais pas cette liste pour euh, me faire mousser, mais c'est parce que je vais, je vais revenir sur quelques-uns de ces points-là et le lien avec la question de la représentation. Donc, j'ai travaillé sur le théâtre de Pierre Paolo Pasolini et plus récemment sur les spectacles et les textes contemporains, vraiment du 21e siècle et aussi du 20e siècle, qui d'une façon ou d'une autre s'intéressent aux questions de genre féministes et plus largement LGBTQIA+, ainsi que post et décolonial. Oui, ça fait beaucoup, mais je suis un peu trop curieux. Mais bon, donc je vais vous entretenir de tout cela en essayant de vous montrer en quoi la question de la représentation est cruciale, selon moi, pour la pratique spectaculaire contemporaine. Alors, je vais surtout parler de théâtre, mais on pourrait étendre à la danse, c'est un domaine que je connais un tout petit peu moins, mais il y a des spécialistes euh, ici ou en zoom, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai plutôt parlé de théâtre aujourd'hui. Donc crucial, parce qu'on le verra, au-delà des esthétiques et des pratiques dont je vais vous parler, se poser cette question de la représentation et se positionner par rapport à elle est pour moi éminemment politique. Et il me paraît que dans les, soci... il me paraît que dans les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, il est important de s'y confronter quand on pratique les arts de la scène. Alors je ne vais pas commencer comme il se devrait mais c'est très bien que tu aies fait cette, cette introduction, par vous donner des définitions. Je ne vais pas commencer par ça, ni même après, car comme le disait le peintre Georges Braque, qui est un peintre français du XXe du siècle, j'aime beaucoup donner cette, cette citation à mes étudiants et à mes étudiants. Donc Georges Braque disait « Le conformisme commence à la définition ». Et en effet la réflexion, la réflexion que je vous propose aujourd'hui, elle est ancrée dans un processus de déconstruction, c'est un mot important, que j'ai rencontré et adopté donc il y a presque 30 années, lorsque j'ai fait la connaissance d'un groupe d'antiquisants et d'antiquisantes un peu déjantés, parce qu'il y a Florence Dupont mais il y en a d'autres, qui ont fait et continuent de faire grâce à la déconstruction un travail de revisitation de l'antiquité, passionnant et subversif, Subversif parce que ce travail, il remet en cause des siècles de connaissances considérées comme acquises et parce qu'il remet profondément en cause la domination du savoir occidental. Je vais venir à la représentation, ne vous inquiétez pas. Donc pour commencer, pas de définition de ce que serait la notion de représentation, mais plutôt quelques éléments de là où je vais vous parler, car les savoirs et les pratiques sont situés et il me paraît important de vous expliquer d'où je parle. Il ne s'agit pas de parler de soi, en l'occurrence de moi, mais de vous donner quelques repères biographiques rapides afin de situer mes connaissances et surtout la façon dont j'ai mené mes recherches, que ça ne vient pas de rien. Et en effet, comme le rappelle Christine Delphi, qui était une féministe essentielle des années 70-80-90, Donc Christine Delphi, elle dit... « Toute connaissance est le produit d'une situation historique, qu'elle le sache ou non. Mais qu'elle le sache ou non fait une grande différence. Si elle ne le sait pas, si elle se prétend neutre, elle nie l'histoire qu'elle prétend expliquer, elle est idéologique et non connaissance. » Alors j'aime pas trop me qualifier, mais j'avais envie aujourd'hui euh, de faire cet exercice avec vous, parce que la société nous assigne des identités qui nous constituent malgré nous, donc je ne sais pas trop si les qualificatifs que je vais employer et ces noms me conviennent, mais il me paraît important d'évoquer ces catégories. Alors je suis donc assigné homme, je dis bien assigné, car la, la binarité m'est de plus en plus insupportable. Je suis gay, donc considéré comme minoritaire, et comme devant, même si je viens sur ces questions d'un milieu privilégié où je n'ai jamais eu aucun problème dans ma famille, mais comme devant me justifier constamment, de cela, tant la société est hétéronormée. J'évoque cela, c'est encore une fois pas pour parler de moi, parce que je vais en parler dans la troisième partie de mon intervention. Le théâtre, qui est censé représenter le monde, pour le dire d'une formule générale, il laisse de côté une grande partie de la population, toutes les minorités, sexuelles et raciales, et quand il représente la majorité de la population, je veux parler ici des femmes, c'est selon des stéréotypes qu'il est grand temps de déconstruire. Fort heureusement, quelques auteurs et autrices contemporains commencent à inverser la tendance, mais cela reste marginal. Alors je pense ici, entre autres, à des autrices et des auteurs comme Eva Dumbia, Penda Diouf, Pauline Bureau, Yann Verbourg, Christophe Pellet, Vanessa Campomala, je pourrais en citer plein d'autres, et la performeuse que vous connaissez peut-être, Rebecca Chaillon, dont je vous conseille le dernier spectacle qui s'appelle Carte noire nommée Désir qui, je pense, marquera profondément euh, le théâtre et le monde du spectacle contemporain. Ça s'appelle « Carte noire nommé Désir », il a été créé cette année, et normalement il y aura une tournée euh, l'année prochaine. Enfin, je viens d'une famille dont une grande partie a été décimée par le génocide de la Seconde Guerre mondiale, où ça fait beaucoup, d'où mon intérêt peut-être pour les fantômes et la question de la représentation. celle impossible des camps d'extermination et surtout des lieux d'exécution dont les seuls témoins, ce qu'il y a eu des témoins, furent les Under Commandos qui réussirent pour certains à écrire des témoignages qu'ils enterrèrent dans les camps et dont certains furent retrouvés et publiés après la guerre. Donc c'est de tout cela à partir duquel je vous parle et aussi comme un universitaire explorant et examinant le théâtre depuis longtemps. Alors passons aux choses sérieuses et sans donner de définition précise, vous aurez compris que j'évoquerai la représentation selon deux acceptions. La première, qu'il entend comme la transposition artistique de ce qu'on appelle le réel. Et soit dit en passant, je me suis toujours demandé pourquoi ce qui se passait sur scène n'était pas aussi réel que le réel. Et la seconde acception, qu'il entend plutôt au sens politique de représentativité. Alors je fais une toute petite précision, je ne dis pas qu'un spectateur ou une spectatrice ne peut ne peut apprécier un spectacle que si il ou elle y voit des personnages et, et des histoires où il ou elle pourrait se reconnaître directement. Bien entendu, on peut être touché par tout un tas de choses. Mais voir systématiquement, pour ne prendre qu'un seul exemple, des histoires de couples hommes-femmes ou in, uniquement des personnages blancs binaires, ça montre bien l'emprise du modèle hétérosexuel, patriarcal et blanc dans la création théâtrale. Alors les séries qu'on voit à la télé ont beaucoup évolué sur ces questions, le cinéma un peu également, le théâtre est encore, et le monde du spectacle est encore très en retard. C'est ça que le, le spectacle de Rebecca Chaillon, pourra en parler après en off, est selon moi très très important. Alors mon premier point, je l'ai appelé si j'avais eu un diaporama, la représentation dans l'Antiquité de points, cela n'existe pas. Je vais commencer donc par l'Antiquité, puisque c'est de là que tout, nos, tout notre héritage théorique provient, et qu'il est temps de le déconstruire, même si, comme je vous le disais, ça fait 30 ans que plusieurs personnes s'en occupent. Je commencerai par la célèbre phrase d'Aristote dans la poétique, que vous devez connaître. « Dès l'enfance, les hommes ont inscrit dans leur nature à la fois une tendance à représenter et une tendance à trouver du plaisir aux représentations. » Alors Cette phrase, c'est un leurre, tout du moins pour la réalité des spectacles que nous nommons théâtraux et qui ont été joués au 5 siècle avant Jésus-Christ, et que nous nommons aussi abusivement tragédie grecque, car ces spectacles, on le sait maintenant, n'étaient en rien tragiques. Surtout, ils n'avaient pas pour fonction de représenter la société grecque, fût-elle celle des dieux ou des rois, mais d'inventer des mondes pour le plaisir de le faire pour célébrer les dieux et s'émouvoir. Je vais aussi parler, Tris l'a évoqué pas mal, la, la question de, de l'émotion. Je rappelle très rapidement que les spectacles de tragédie et aussi de comédie, ils faisaient partie du rituel des grandes Dionysies, tout du moins à Athènes, un hein, lieu de tragédie grecque, quand on parle des Chils, Sophocle, tous les auteurs qu'on connaît, on devrait dire les spectacles de tragédie athénienne du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est sûr, ça fait un peu long. Et participer à ce rituel, comme l'ont fait donc Eschyle, Ripit, Sophocle et tous ceux dont on a perdu les textes, parce qu'ils étaient très nombreux, c'était participer à un concours de musique. Je pense que Florence Dupont a dû vous en parler. En effet, le gagnant, <coughs> puisque c'était un concours, c'était celui qui avait composé la meilleure musique. Peu importe l'histoire qu'il y avait dans les pièces, que tout le monde connaissait depuis l'enfance, comme nos contes et légendes, c'était la musique qui comptait et qui faisait pleurer le public. Donc Eschyle quand il gagnait le concours, c'est parce qu'il avait écrit la meilleure musique, et que le public avait pleuré au bon moment. Et je rappelle aussi que rien ne nous dit que la majorité des tragédies se terminaient mal. William Marx, qui est professeur de littérature comparée au Collège de France, qui travaille pas uniquement sur l'Antiquité, mais beaucoup, dans un article récent du journal Le Point, où ils avaient fait un numéro spécial sur l'Antiquité, il suppose même le contraire. Il dit ⁇ Jamais l'Antiquité n'a défini la tragédie comme finissant mal, par opposition à des comédies qui finiraient bien. Il existait autant de tragédies à Happy End, où les dieux intervenaient pour sauver le héros, que de tragédies tragiques, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, et le public préférait souvent les premières, c'est-à-dire les tragédies qui se terminaient bien. ⁇ Donc pour le, ce qui nous intéresse, je reviens à la représentation donc pas de, repère, pas de représentation dans le sens d'imitation aristotélicienne dans les spectacles grecs, et j'ajouterai aussi euh, romains, mais le plaisir d'inventer des mondes, pas pour dire quelque chose du monde, mais pour le seul plaisir de les inventer. Et Aristote, il a créé un système de toutes pièces qui ne reflète en rien ce que les compositeurs, hein, il convient de les nommer plutôt ainsi qu'auteurs, donc les leur leurs et leurs comparses, effectuait quand il participait au concours musico-athénien du 5e siècle avant Jésus-Christ. J'en dis pas plus hein, sur l'Antiquité, je voudrais arriver rapidement à la période contemporaine, mais je dirais juste quand même pour terminer que c'est les spectacles antiques, donc il nous reste les textes hein, qu'on connaît, mais il y avait plein d'autres types de spectacles, il y avait des spectacles aquatiques, des euh, spectacles de cirque, etc. Mais en tout cas, les, les spectacles qu'on a pu reconstituer euh, des textes qu'on connaît, c'était plus proche des comédies musicales, de l'opéra, ou encore des films fantastiques et d'horreur que du théâtre didactique ou politique, comme on a longtemps voulu nous le faire croire, et comme on le fait encore souvent croire. Je vais citer à nouveau William Marx, qui dit les choses très explicitement, puisqu'après avoir comparé la tragédie grecque à une suite de numéros de revues, il décrit ainsi Œdipe à colonne de Sophocle, donc une pièce euh, voilà, dont on a fait un monument, il dit que Sophocle, c'est une pièce qui, à, mon sens, enfin à son sens, cherche à revenir aux sources de la tragédie grecque. Qui voit-on Un héros recevant la visite d'autres personnages dans une sorte de parade. Créon, Thésée, les Thébains en armes, c'est le Moulin Rouge. En moins joyeux, évidemment, on convoque sur scène les grandes figures mythologiques, les héros. La tragédie a probablement été à l'origine une façon de rendre un culte, peut-être même a-t-elle inclus quelque chose d'une trance, une forme de chamanisme. Et dans, dans un de ses ouvrages, William Marx dit « Choquante cette vision de la tragédie comme un spectacle de revue digne du musical, guère plus fausse en tout cas que la grille tragique communément appliquée à ces drames et dont il faudra bien un jour commencer à se défaire, comme de tant d'autres idées. » On est bien loin de l'idée aristotélicienne de la représentation et de l'idée de la tragédie grecque comme miroir de la cité. Alors le deuxième point que je voulais aborder, je l'ai appelé l'angoisse pasolinienne de la représentation. Alors, vous l'avez compris, cette découverte d'un théâtre antique, il y a 30 ans, mais vous voyez, ça m'anime encore, qui était profondément contraire à tout ce que j'avais pu apprendre, m'a beaucoup stimulé. Et quand, en 2015, on m'a demandé d'écrire un ouvrage sur le théâtre de Pier Paolo Pasolini, parce que dans ma thèse, j'avais parlé de ces fantômes, là cet ouvrage il est plus sur tout son théâtre, j'ai découvert que Pasolini partageait mes points de vue sur la question de la représentation. Il ne dit rien sur le théâtre antique qui irait dans ce sens, mais la façon dont il a composé son théâtre et son cinéma montre qu'il n'entendait pas faire de son œuvre un espace de représentation aristotélicienne. J'en dis quelques mots, ce qui me permettra de faire le lien avec le contemporain. Je vais juste vous citer un petit bout du journal de Pasolini. Il dit Lorsque je fus entré dans la puberté, le dessin, parce qu'il dessinait aussi, le dessin acquit un autre sens. Les aspirations moyennes, inspirées par l'éducation familiale et par les maîtres, se mêlant aux aspirations ardemment fantastiques qui provenaient de la lecture d'Homère et de Jules Verne, m'offraient tout un monde, un autre monde qu'angoissé, je tentais d'assumer sur les pages odieuses de mon album de dessin. Il essayait de représenter finalement et de dessiner ce qu'il lisait. C'est ici que je devrais parler du bouclier d'Achille. Combien il m'a fait souffrir ce terrible bouclier, ce serait trop long et difficile à dire. Ce fut alors que j'éprouvais la première angoisse devant le rapport des deux durées si différentes entre elles que sont la réalité et sa représentation. Je me voyais pencher sur cette page Assailli simplement par le pur problème du rapport entre le réel et le faux. Le phénomène de la représentation se proposait alors à moi comme quelque chose de terrible et de primordial, précisément parce que dans un état de pureté, l'équivalent devait être définitif. Alors ce que Pasolini il entendait par là, il le réalisa plus tard dans son travail cinématographique, et il disait à propos de son cinéma. « Si j'ai choisi de faire du cinéma, outre l'écriture des livres, c'est parce que, au lieu d'exprimer cette réalité avec des symboles comme sont les mots, j'ai préféré me servir d'un autre moyen, le cinéma, pour pouvoir exprimer la réalité avec la réalité. » C'est ainsi qu'il employa, c'était pas le seul moyen, mais il employa dans un grand nombre de ses films des non-professionnels du cinéma afin d'être au plus près de la réalité et de casser les faux-semblants que la construction d'un personnage implique, j'y reviendrai un peu plus tard. Et pour son théâtre de Pasolini, et je m'appuie ici que sur ses textes, car il a fait une mise en scène d'une de ses pièces, mais si on en croit les critiques, euh, ça n'a pas été une grande réussite, on n'a pas beaucoup, beaucoup de traces. Donc je pense fondamentalement que les textes de Pasolini, ils n'impliquent pas un théâtre de la représentation, au sens d'imitation, mais un théâtre où l'émotion était centrale. L'un n'exclut pas l'autre, bien entendu. Mais la forme d'émotion dont je, je vais parler maintenant, je vais faire une petite digression, est différente, selon moi, de l'émotion que peut procurer une fiction avec des personnages et des acteurs-actrices qui feraient donc semblant d'être dans un autre temps à représenter des figures fictives écrites par un auteur ou une autrice de théâtre. En général, le quatrième mur est activé et les émotions reçues par le public ne me paraissent pas être du même ordre que celles que peuvent provoquer des théâtres que je qualifierais, dans un premier temps, de plus direct. Alors, tout cela est bien entendu discutable, hein, comme le disait Drey, je suis c'est difficile de parler en premier, mais je ne me place pas au-dessus, on pourra en parler. Donc c'est discutable et pas forcément évident à démontrer rapidement, mais mon expérience de spectateur et ma longue fréquentation des théâtres d'une part, et mes recherches théoriques, d'autre part, font que je pense profondément que les émotions provoquées par ce que j'appelle le théâtre de la représentation ne sont donc pas du même ordre que celles provoquées par des formes de théâtre et des spectacles plus proches de ce que l'on nomme la performance. Je m'appuyais pour justifier cela sur les travaux de Carole Talon-Hugon, qui est professeur de philosophie à Paris-Est-Créteil et spécialiste d'esthétique, ne faites pas trop de recherches sur elle, car elle est désormais dans le camp de celles et ceux qui fustigent l'idéologie décoloniale, et ses propos récents, à moins qu'on peut être d'accord avec elle, bientôt, bien entendu, sont assez extrêmes. Donc là, je vais parler de ses travaux euh, précédents. Et en 2005, elle publie « Avignon 2005, le conflit des héritages », suite au festival d'Avignon, où une grande querelle éclata entre, pour le, le dire brièvement, les tenants d'un théâtre qualifié à l'époque de théâtre à texte et celui qualifié de théâtre d'image, avec des artistes comme Yann Fabre, qui était euh, l'artiste associé de cette édition. Il y avait aussi Gisèle Vienne, Thomas Ostermayer, qui met en scène une pièce très violente de Sarah Kane, Kane etc. Alors, ils n'étaient pas programmés cette année-là, mais je pourrais ajouter Pippo Del Bono et Angelica Lidl à cette liste. Donc, Carole Talon-Hugon, elle parle pour le... Le premier type de spectacle, on va dire, je dirais plus classique, elle parle d'émotions esthétiques et pour le second type de spectacle, d'émotions de la vie. Et elle dit l'opposition entre les camps est donc nette c'est celle de la distanciation contre l'implication, du désintéressement contre la participation empathique, des émotions esthétiques contre les émotions de la vie. Il me faudrait plus de temps pour mieux expliquer et on pourra en reparler lors de la discussion. Donc je vais essayer de, de clore cette partie en synthétisant ma pensée et en faisant un lien entre le théâtre antique, ce que je viens de dire, le théâtre de Pasolini et la question de la représentation et des émotions. Pasolini, il a écrit six pièces qui furent publiées de son vivant, et son théâtre n'est donc pas pour moi un théâtre de la représentation, mais plutôt un théâtre de la célébration de monde qui pour lui avait disparu depuis l'avènement de la société de consommation, donc pour lui c'était les mondes qu'il appelle les mondes paysans et ouvriers. Et il situe l'avènement de la société de consommation environ au milieu des années 60. Bien entendu ces mondes existent toujours, même encore aujourd'hui il y a encore des paysans et des ouvriers. Mais pour Pasolini il parle de disparition parce que ces mondes auraient perdu leur spécificité. Car comme tout le monde, à partir du moment de l'avènement de la société de consommation, ils aspirent à consommer toujours davantage et à prendre la place des patrons. Alors je le cite pour mieux vous faire comprendre, mais il faudrait au moins une heure et demie pour être tout à fait précis. Hein. C'est complexe la pensée de Pasolini. Il dit « J'ai la nostalgie des gens pauvres et vrais qui se battaient pour abattre ce patron, sans pour autant devenir ce patron. » Mais au lieu de produire un théâtre qui fustigerait la société de consommation, ce qu'il faisait dans les médias, hein, puisqu'il intervenait beaucoup euh, dans la société, il écrit donc ce que j'ai nommé des hymnes aux, popu aux populations disparues et que j'ai comparé aux chants de deuil de la tragédie grecque, qu'on appelait le, les commos, ces moments où le public pleurait unanimement grâce à la puissance de la musique et des voix des chanteurs. Donc Pasolini, dans ses pièces, il écrit des fictions c'est toujours pour créer des moments de trouble par des effets métathéâtraux ou par ces hymnes et célébrations. Et donc ces moments de trouble ils mettent à distance la fiction, mais dans un processus, selon moi, inverse de la distanciation brechtienne, qui avait pour but, je le dis d'un mot, que le public ne soit pas trop ému afin de prendre conscience de ses conditions de vie, puisque Brecht s'adressait avant tout à la classe ouvrière et agisse ensuite en faisant la, la révolution. Alors chez Pasolini, pour moi, la distance elle provoque au contraire une empathie du public encore plus forte, notamment grâce aux effets spectaculaires, ce qui provoquerait davantage d'émotions. Et Pasolini a dit dans son magnifique manifeste pour un nouveau théâtre que pour lui les temps de Brecht sont définitivement révolus et encore une fois, s'il était très engagé politiquement, son théâtre n'était pas un lieu du politique mais de la poésie et de l'émotion. Ce qui est aussi un moyen de faire de la politique. J'ajoute que son théâtre écrit en vers était poétique et hermétique. Un autre moyen de lutter contre les discours faciles des médias, de la société de consommation et en premier lieu la télévision. Et son théâtre, il le destinait à tout le monde et en premier lieu les ouvriers et les ouvrières, même si son théâtre était difficilement accessible. Et un soir, en 68, quand il, il a quand même monté une de ses pièces orgives et des débats après le, le spectacle. Il y a un spectateur qui lui a posé la question suivante. « L'ouvrier ne comprend pas le texte parce qu'il est conditionné par la culture de masse. » Ce que les gens euh, s'énervaient parce qu'ils disaient que le théâtre, son théâtre était euh, incompréhensible, ce qui est vrai. Et Pasolini répond « Il ne le comprend pas parce que dans une société répressive, il n'a pas les instruments. » Il n'a pas fait les écoles nécessaires pour comprendre la langue de la poésie. Donc ne pas céder aux facilités d'un théâtre de la représentation, ça constituait pour Pasolini un programme politique que le metteur en scène Stanislas Nordet, qui est le seul en France à avoir mis en scène la quasi-intégralité du théâtre de Pasolini, a bien compris, c'est aussi c'est très difficile d'avoir les droits. Et il y a euh, Frédéric Vossier qui déclare à propos du travail de Nordet il dit « Donner la parole en offrande et à l'acteur ou à l'actrice, sa mission. Il doit pour cela articuler et proférer, avec verve et une très grande précision, la langue du texte. Il agit en athlète et en gymnaste de l'articulation et de la profération. Ne plus jouer, ne plus représenter un personnage, ne plus être situé, mais dire, parler, chanter, coûte que coûte, dans le geste d'une tension résolue, appliquée et harmonieuse. Et ça s'applique pour moi parfaitement euh, au travail de Pasolini, au travail de Nordais quand il monte du Pasolini. Troisième partie, je pense que j'ai encore cinq minutes, que j'ai appelé les non-professionnels sur les scènes contemporaines des théâtres, de la dé-représentation. Pour terminer, je vais vous dire quelques mots que j'ai mené récemment sur quelques spectacles avec des acteurs et des actrices non professionnels. Je ne passe pas trop de temps sur le terme non professionnel, parce qu'on pourrait en discuter pareil toute une matinée. Je dirais simplement que ce sont des personnes dont la formation et la profession ne sont pas dans le domaine des arts de la scène. Alors, bien entendu, quand ces personnes jouent dans des spectacles qui pour certains, j'y reviendrai contre toute attente, ont énormément tourné, parfois des années et tournent encore, ils sont payés. Et donc même si c'est que pour un spectacle, ils ont et elles ont évidemment le statut de professionnel, mais ce n'est pas à la base des professionnels. Alors au-delà de ces considérations, j'ai constaté que pour la plus... la grande majorité de ces spectacles, ils et elles ne sont pas recrutés pour jouer des personnages, mais pour ce qu'ils ou elles sont ou représentent. Je vais y revenir, pardon. Donc quelques exemples... C'est là où je vais citer pas mal de choses. Si vous notez pas, je vous enverrai la liste. Donc, je vais lister quelques spectacles. Donc, tout d'abord, il y a deux metteurs en scène dont c'est désormais la marque de fabrique. Je vais mal prononcer. Mohamed, je te laisse dire le nom de famille. Mohamed, pour que tu le dises bien en arabe. Voilà. Moi, je sais pas le dire comme ça. Qui, dans un spectacle, qui s'appelle Moi, Corinne Dada, qu'il appelle une performance documentaire. Il met en scène une femme de ménage qu'il a rencontrée, alors qu'il faisait des ateliers, je crois. Je ne suis pas sûr, mais je crois que quand il faisait des ateliers dans, dans des lycées. Donc, qui met en scène cette, cette personne, femme de ménage, avec une danseuse professionnelle. Dans ce stadium, il met en scène une cinquantaine de supporters et de supportrices du football club de Lens. C'était un spectacle incroyable que moi j'ai vu au Théâtre de la Colline, où il y avait une baraque à frites sur scène et à l'entracte, on pouvait aller acheter de la bière et des frites. Dans un des théâtres nationaux français, euh, donc, euh, et, et il, dit, il disait à l'époque, parce qu'il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était en 2016 ou 2017 qu'il l'a créé, qu'il voulait faire se rencontrer le meilleur euh, public de football, c'est-à-dire les, les supporters du football club de Lens, et le public du théâtre. C'était assez incroyable ce qui s'est passé dans la salle. Dans un spectacle récent qui s'appelle "Gardienne Party, il met en scène des gardiens et des gardiennes de musée, etc. <coughs> Le second c'est Didier Ruiz qui dans une longue peine met en scène des anciens prisonniers et la compagne de l'un d'entre eux qui ont purgé de très longues peines de prison de 20 ans et plus. Dans une pièce que j'ai vue la semaine dernière ici, que faut-il dire aux hommes des personnes qui vivent de foi et de spiritualité Et ou, parce qu'il a, a fait beaucoup de spectacles, dans Transmes Enla, des personnes transgenres. Je peux citer également Ahmed Madani, qui dans « Flamme » met en scène « Dix femmes racisées », Luca Giacomoni, qui dans « Iliade » travaille lui aussi avec des prisonniers qu'il mêle à des professionnels de la scène, ou encore Olivier coulon jablonca Barbara mette Chastagnier et Camille, Camille Planet, Planet pardon, qui dans « 81 Avenue Victor Hugo » met en scène des personnes sans papier. Et enfin « Désobéir » de Julie Berès, Kevin Kais et Alice Zeniter, qui mettent en scène quatre jeunes femmes racisées. Alors, qui en fait s'avère avoir, sauf une, avoir fait des études de théâtre, mais à l'époque, quand ça a été créé, elles étaient présentées comme des non-professionnelles. Je suis tombé dans le panneau. Alors, je les ai considérées comme des professionnelles en devenir. Et ce spectacle, qui n'était pas prévu pour tourner, pour tourner beaucoup, leur a permis finalement d'entrer dans la carrière de manière magistrale, notamment pour euh, Sephora Pondy, qui est désormais à la Comédie française. C'est un spectacle qui tourne encore, et maintenant il y a plusieurs distributions, ça fait cinq ans tellement euh, ça marche, on va dire. C'est un spectacle que je vous conseille. Alors, on le voit rien qu'avec cette énumération, ces spectacles présentent des personnes qui ne sont généralement pas ou peu représentées sur scène, que cela soit par leur couleur de peau, leur catégorie sociale, leur profession ou leur position assignée de personnes différentes. Alors si ces spectacles ne s'inscrivent pas dans les théâtres de la représentation, puisqu'ils présentent des personnes qui viennent témoigner de leur expérience de vie, certains d'entre eux, je n'aime pas trop faire des généralités, donc je pense à Flamme, Damène Madani, Transmécène-là, Didier Ruiz ou Désobéir, certains franchissent une, une, une étape supplémentaire en mettant en place ce que j'ai donc nommé des processus de déreprésentation. En effet, si les metteurs et metteuses en scène de ces spectacles pallient au manque de représentativité de certains groupes de la population en tant que personnages mais aussi en tant qu'acteur ou qu'actrice, c'est-à-dire qu'ils y palient parce que dans les, les, les fictions, on va dire, à part certains auteurs ou autrices que j'ai cités au début, ne créent pas des personnages qui soient issus de, de ces catégories. Ou alors, quand il y a des femmes, c'est encore très souvent euh, par rapport à des stéréotypes. Donc, et aussi en tant qu'acteur et qu'actrice, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs de ces catégories qui sont employés au théâtre. Donc ces, ces metteurs et metteuses en scène, ils permettent de défaire les représentations stéréotypées que l'on peut se faire de ces personnes, des stéréotypes qui entraînent des discriminations et des violences intolérables pour la plupart d'entre elles. Donc globalement, ces personnes, elles se présentent sur scène dans toute leur vulnérabilité, à la fois de personnes discriminées, mais aussi de non-professionnels, ce n'est pas évident d'être sur une scène devant un public, et elles rejouent chaque soir les parcours qui les ont menés jusque-là. Et donc leurs corps apparaissent en pleine lumière, ils constituent en quelque sorte des images, un corps noir, un corps trans, etc., des images de ce que la société peut, peut projeter sur eux, et leurs voix, elles fonctionnent comme des légendes de ces images, et elle consiste à défaire ses représentations. Non pas par l'intermédiaire d'un discours pédagogique ou didactique, mais par leur récit de vie et de l'émotion. Je n'ai pas le temps de vous montrer des extraits, mais il faut me croire et essayer d'aller voir ces spectacles. Et donc, et oui, en général, ces spectacles ils provoquent de long-standing ovation et des émotions très fortes. D'une part, parce que les récits sont rarement proposés au théâtre de nombreuses personnes sont émues de se voir enfin représentées, mais ça touche aussi d'autres personnes bien entendu, et d'autre part parce que dans la plupart de ces spectacles, il y a de la musique et des partitions corporelles qui accompagnent les récits, donc des moments que j'appellerais spectaculaires. Et donc je dirais que ces spectacles finalement ils provoquent des corps à corps directs entre les acteurs et les actrices, et les spectateurs et les spectatrices, sans filtre, sans domination de la scène sur la salle, sans processus de représentation aristotélicienne. Et ce qui parfois entraîne des critiques très négatives. Alors je cite par exemple quelques réactions qu'il y a eu euh, après le spectacle trans que j'ai entendu dans l'émission le, le masque et la plume sur France Inter. Alors tout le monde dit c'est très émouvant, on est sorti en larmes, etc. Mais deux critiques, dont Jacques Nerson et Fabienne Pasco, parlent d'une renonciation au théâtre. C'est fort, hein ou de, de, du degré zéro du théâtre. Ah, il me semble, pour moi, que dans ce type de spectacle, ce qui serait au degré zéro, c'est la représentation, justement. Là, je provoque un peu, c'est le thème de, de nos journées, et que les spectateurs et les spectatrices sont mis en position de vulnérabilité à leur tour par rapport à leurs habitudes de fiction, personnages, etc. Donc ces spectacles, ils laissent rarement indifférents, et les réactions positives ou négatives sont donc toujours très fortes. Et avant de conclure, je vais vous donner un exemple de la façon dont ces spectacles déreprésentent et essaient, pour reprendre les termes de, de Judith Butler, essaient de rendre leur vie plus vivable. Je prends l'exemple de Trans, où il se passe effectivement pas grand-chose du point de vue de la mise en scène, puisque les sept protagonistes sont deux, trois, quatre, etc., où tout est tout sur scène. Donc, ils et elles entrent et sortent à plusieurs reprises au cours du spectacle sans logique apparente. Ils entrent, ils sortent, ils sont deux, trois, on ne sait pas pourquoi. Et au centre du plateau nu, il y a deux parois convexes décalées l'une de l'autre. il y a un, un espace au milieu pour entrer et sortir, qui permettent donc ces entrées et ces sorties. Et parfois, il y a des projections dessus d'images animées, mais qui ne servent pas à grand-chose. Et je dirais plutôt que des entrées et des sorties, c'est plutôt des apparitions et des disparitions car à chaque fois qu'il et elle entrent en scène, c'est pour mieux apparaître dans le monde du théâtre, avant peut-être d'apparaître dans le monde extérieur au théâtre, davantage d'effets des représentations qui leur collent à la peau. Et c'est donc la présence des corps et leurs paroles qui constitue la grande force du spectacle. La parole elle est adressée directement au public, avec des corps face public. Et la frontalité elle est tenue du début à la fin du spectacle, sans rupture, sauf quand ils se retournent pour quitter la scène. Et quand un ou une des protagonistes prend la parole, les autres regardent alternativement la personne qui parle et le public. Donc le contact n'est jamais rompu avec les spectateurs et les spectatrices qui deviennent les dépositaires de ces récits de vie et les témoins de l'apparition des corps. Et la question du corps et de la façon dont... Euh, des corps trans et la façon dont ils sont scrutés et questionnés revient à plusieurs reprises dans le spectacle. Je donne un des exemples les plus... Significatif. Donc, il y a Mélissa Bertrand qui a écrit un bel article sur le spectacle, elle dit « L'une des scènes qui vient répondre à ce désir implicite de savoir comment sont les corps des personnes transgenres révèle le pouvoir d'attraction du corps qui vient témoigner de sa transformation. L'un des acteurs, Yann de Delabrosa, parle de sa mamectomie et vient sur le devant de la scène regarder les spectateurs et les spectatrices bien en face avant d'ôter son t-shirt, c'est le seul moment où on verra un, une partie de corps nue, on va dire, dévoilant son torse et les marques laissées par l'opération. Et dans le spectacle, cet acteur explique qu'il aurait, qu aurait bien aimé garder ses seins, mais qu'il n'a pas pu. Donc il dit « Moi j'ai deux cicatrices de guerre, qu'on voit donc quand il retire son t-shirt, de là à là, et ça fait un an que je me suis fait retirer les seins alors que j'aurais aimé les garder. Vraiment, mais c'était impossible. » J'en avais trop et sortir dans la rue, les regards inquisiteurs avec ma barbe et mes seins que je ne parvenais pas à cacher. Du coup, j'ai dû les retirer. Adieu mes seins. J'aurais adoré les garder pour une raison simple. J'ai l'impression que sexuellement, on ne me les touche plus, alors que ma compagne, bien sûr qu'elle les touche. Mais mes seins ne sont plus là. Et je ne m'habitue pas. La sensibilité des tétons ne reviendra jamais. C'est génial de passer l'été sans t-shirt et m'exhiber, ce que je ne faisais pas avant. C'est un rêve et j'adore ma vulve et tout, je n'ai plus de problème. Cette sensibilité des seins a disparu et c'était génial au lit. Maintenant j'ai deux souvenirs géants que je trouve super sexy. » Alors l'effet de dévoilement de sa poitrine et ce qu'il dit, ça peut sembler déceptif pour les spectateurs et les spectatrices qui sont curieux ou curieuses de voir à quoi peut ressembler le torse d'une femme trans. Mais dans ce spectacle, il ne s'agit pas de faire dans le sensationnalisme, mais de normaliser les corps trans, Face à la, à la persistance du paradigme binaire, comme un autre acteur, Danny Ranieri, l'explique, il dit, encore une fois dans le spectacle, « Bien que je sois très content de l'image que je donne, je ne sais pas si c'est pour me protéger ou pour les autres. Mon apparence n'est pas un mensonge, mais je n'ai pas fait la dernière opération. Il y a toujours un moment dans ma vie où je dois dire que finalement, ce n'est pas une arnaque, il ne faut pas exagérer, mais tu ne peux jamais être toi, même si tu es toi. » Donc là, il déreprésente bien ce que les corps trans peuvent générer comme fantasmes et interrogations. Et je cite juste la fin du spectacle. Donc les sept protagonistes rejoignent l'avant-scène et chacun et chacune décline son identité et sa profession. Sandra Soro, commercial, Raoul Rocage, aéroportuaire, etc. Donc il et elles appellent ici à n'être que des personnes lambda avec un prénom, un nom et une profession à être invisible comme tout un chacun dans la société. Alors pour conclure, en espérant que j'ai pu vous ouvrir quelques portes et quelques pistes sur la question de la représentation, je dirais que sortir du paradigme de la représentation est un acte politique, car c'est déconstruire la domination d'un modèle occidental et aristotélicien, et la faute n'en revient pas tant à Aristote qu'à tous ses exégètes qui, depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, nous ont fait croire que ce paradigme était naturel, consubstantiel à la pratique artistique en général et au théâtre en particulier. Alors, bien entendu, quelques voix se sont élevées, notamment au XXe siècle, avec par exemple Antonin Artaud, Tadeusz Cantor, Jean Genet, Weiner Müller, etc. Et je ne dis pas qu'il ne faudrait plus faire du théâtre de la représentation, mais seulement en être conscient. Être conscient que c'est un héritage, une construction sociale et historique, et pas un donné naturel de départ, comme peut nous le faire croire Aristote et ses exégètes. Et pour terminer, si ça fonctionne, je voudrais vous montrer un court extrait. Mais, a... Ah, si c'est ligné. Et comment on met le son Donc un court extrait, c'est ça d'un spectacle de Pippo Del Bono. Donc Pippo Del Bono, qui est un metteur en scène italien, qui serait l'objet d'une autre conférence, hein, qui remplit euh, toutes les cases de ma démonstration, et qui est pour moi le plus grand metteur en scène euh, actuel. Et quand j'ai vu, alors tous ces spectacles, mais quand j'ai vu cette scène d'un spectacle qui s'appelle Orchidée, vous allez comprendre pourquoi j'ai été assez stupéfait. Alors, c'est en italien et il y a des sous-titres en anglais, mais c'est assez simple à comprendre. Alors ça, c'est vous allez voir, j'arrive pas à le caler pile à la, la seconde où il faut, donc c'est pas ce qu'il est en train de dire là. Ça va être la scène d'après quand l'actrice va apparaître sur scène. Bonne a questo punto l'avrete capito il nostro regista non ama più il teatro No. non sopporta più gli attori che dicono i testi testi classici, testi moderni classici modernizzati insomma fanno finta di essere qualcuno che non sono è in un momento in cui ricerca la verità e poi la realtà che ci circonda Dice il nostro regista, è molto più forte, più intensa, più drammatica anche di qualsiasi possibile testo, funzione, pièce. Quindi, io anche in questa fase di ricerca approfitto di tutto questo pubblico venuto qui questa sera per mostrare i veri quadri della casa di mia nonna a Cremona. Ora realmente in vendita. Prego Orlando di proiettare l'immagine della prima opera. Olivia. Voilà, Olimpia. Come vedete si tratta di opere di un certo pregio. Mia nonna amava molto l'arte e si era circondata nella sua sala da pranzo di Cremona dei suoi pittori preferiti, Manet, Monet e Las. Se qualcuno di voi fosse interessato all'acquisto, dopo lo spettacolo, mi cerca e ci mettiamo d'accordo sul prezzo. Perdonerete, sono tempi di crisi un po' per tutti e ognuno si arrangia come può. Vi mostro le opere. Manet, Olimpia, 1863, Musée d'Orsay, Paris. Velasquez, prego Velasquez. La Venere allo Specchio, 1650, London, National Gallery. Monet, prego Monet, Monet, Le Déjeuner sur l'Herbe, 1865, Musée d'Orsay, Paris. Monet, ancora Monet Monet, le femmes au jardin, 1866, Musée d'Orsay, Paris. Prego Orlando ora di riproiettare l'immagine del preferito di mia nonna ed anche il mio: Olimpia. Voilà. Così, mia nonna. Sognant de vivre à Parigi, a passé toute la vie à Cremona. Voilà, ouais, je m'arrête là-dessus et je vous remercie.